Conférence éclairante sur l'utilisation du temps comme dépendance du système, Baptiste Langlade nous revient pour parler de son usage des exceptions. Mesdames et messieurs, Baptiste Langlade. Bonjour, Donc effectivement, je vais vous parler d'exceptions aujourd'hui et de typage et aussi de, de programmation fonctionnelle. Donc euh, avant de, de vraiment commencer, un petit bout euh, sur moi. Donc, je m'appelle Baptiste Langlade, je suis développeur PHP euh, à Lyon, dans une boîte qui s'appelle Effalia, on fait de la gestion euh, électronique des documents. Euh, ça fait à peu près dix ans maintenant que, euh, que je code en PHP, et sur mon temps libre, je maintiens pas mal de, de paquets de packages open source. Et au travail, au, au fil de, de toutes mes expériences, autant en open source que que dans mon boulot, euh, j'ai vu, euh, j'ai pu voir les, les limites de, de, la, des exceptions, et j'ai pu aussi euh, m'initier à, à la programmation fonctionnelle. Et on va voir aujourd'hui euh, comment les deux sujets se, se rejoignent. Et donc euh, notre problème et, et notre solution commence euh, avec la définition d'une fonction. Une fonction, conceptuellement, c'est simple. On a une donnée en entrée, une donnée en sortie, et un algorithme qui, met, qui nous permet de passer de, de l'un à l'autre. Et notre euh, donnée d'entrée elle est d'un certain type A, et la donnée de sortie d'un certain type B. Des fois, c'est le même type, des fois, c'est un type différent. Ça dépend des usages. Et que ce soit une euh, fonction euh, anonyme, comme ici, ou une fonction nommée, ou une méthode euh, d'une un, classe, c'est exactement la même chose. C'est toujours le même principe euh, qui s'applique. Euh, dans nos applications, on va pouvoir classer nos, euh, nos fonctions selon deux grandes familles. On va avoir les, familles, les, les fonctions de, de lecture, et les fonctions euh, d'écriture. Donc là, dans, dans cette conférence, on, on va suivre l'évolution de deux de fonctions. Donc notre fonction uh, getUser, qui est une fonction de lecture, qui nous retournera un utilisateur en fonction d'un ID. Et une fonction uh, createUser, qui nous crée un, un, un nouvel utilisateur en fonction uh, d'un email Et uh, si on s'attarde sur, uh, sur cette signature, enfin ces signatures de, de fonctions, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on décrit toujours on a un cas nominal quand on écrit nos fonctions. C'est-à-dire que là, on s'attend en fait, à ce que notre fonction GetUser retourne toujours un utilisateur en fonction d'un ID et notre, notre fonction CreateUser, toujours pouvoir créer un, un utilisateur en fonction d'un email. Mais le problème, c'est que dans la vie réelle, enfin, les, les choses se passent rarement comme prévu. Du coup, on a dû trouver un, un système pour, pour gérer ces, ces cas d'erreur. C'est pour ça que des gens ont inventé le, le système d'exception donc, les exceptions, ça permet bah, de nous défausser quand on rencontre un, un cas d'erreur dans, dans nos fonctions. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que bah, dès qu'on rencontre un cas d'erreur, on lève une exception et on sort complètement de, de la logique d'appel de, de notre fonction. Et ce qui nous permet de remonter toute notre call stack euh, sans que toutes les couches aient à se soucier de, de ce qui se passe. Euh, voilà. Et. Euh, comme on avait deux grandes familles de, de fonctions, on a aussi des grandes familles d'exceptions. De, Pour notre fonction getUser, bah, si on voulait exprimer le fait que des fois, il bah, n'y a pas d'utilisateur associé à notre ID, on pourrait avoir cette, cette exception de, qui s'appellerait userNotFound et qui exprimerait le fait qu'il euh, y a une absence de, de données dans, qui une absence de données. Et on peut la, la classifier en tant que runtime exception puisque c'est le genre d'erreur qu'on ne va pouvoir voir, en fait, que euh, qu'au moment de l'exécution de notre code en production, puisque ça va directement dépendre de, de l'état de, de notre base de données en production. Et donc un autre type d'exception, ce serait euh, la, le type invalid email pour notre fonction euh, de création d'utilisateur, puisque bah, des fois l'email peut ne pas être euh, valide. Et donc euh, on pourrait classer cette, cette exception comme domaine exception, puisque euh, cette erreur va euh, apparaître Enfin, est directement corrélé en fait avec, euh, avec l'argument qui est passé en entrée de notre fonction, c'est-à-dire qu'on on sait déjà à l'avance à peu près quels vont être les cas euh, où notre fonction en fait va, le, va lever cette exception. Et donc, on va plutôt considérer cette, cette exception comme, euh, comme structure de contrôle puisqu'on va savoir déjà à l'avance qu'on va vouloir la gérer parce qu'on sait à l'avance que, euh, que ce cas euh, va très probablement arriver. Du coup, l'avantage de ce, ce système d'exception, c'est qu'il est uniforme dans tout le langage, c'est-à-dire que peu importe le, le type de fonction qu'on va avoir et le type d'exception euh, associé, ça va être toujours le même mécanisme qui, qui va opérer, c'est-à-dire que si on veut lever une exception, on utilise le mot-clé euh, throw, et si on veut attraper, no, enfin, gérer notre exception, on va écrire un bloc try-catch, et dans le catch, spécifier le, le type d'exception qu'on veut gérer. Et l'autre avantage, c'est que dans notre bloc try, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on écrit l'ensemble de notre code comme si tout allait bien se passer. Et au final, dans ce bloc try, en fait, on ne sait pas au final quelle est l'étape exacte qui va potentiellement générer une exception. Et donc on gère notre exception que après le, le cas nominal. Hum. Du coup, jusqu'ici, il n'y a rien de, de bien nouveau. Mais du coup, euh, ces exceptions, elles posent quand même un problème. C'est qu'en fait, on n'a aucun moyen de savoir dans notre application euh, si elles sont gérées correctement partout dans, dans notre application. Depuis quelques années maintenant, il y a des outils d'analyse statique qui sont imposés dans, dans nos projets, euh, tels que PHP STAN et euh, Epsalm, qui nous vient de, de Vimeo, et qui sont capables de, euh, en quelques secondes, au final, d'aller analyser tout notre code de notre application et de nous fournir les, les cas d'erreur où, euh, bon, en fait, si jamais on appelle mal une fonction parce qu'on n'y passe pas le, le bon type en entrée, ou qu'on a mal typé notre fonction et que le, la donnée qu'on essaie de retourner, en fait, ce n'est pas du, euh, du bon type. Et donc, euh, ces outils sont, euh, sont, sont très pratiques parce qu'au final, en quelques secondes, ils nous, re, ils nous retournent des problèmes qu'on n'aurait vu que potentiellement euh, en production. Mais euh, le problème de, de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas capables du coup, de, de vérifier en fait, que nos exceptions, on fait bien un catch de toutes nos exceptions, et si on si on le fait euh, au bon endroit. Et la raison, elle est assez simple, parce que si on prend euh, ce, ce cas d'exemple très simple, où on a une call stack, où on a un contrôleur qui appelle un service 1, qui lui-même appelle un service 2, qui lui-même appelle notre fonction getUser, bon, au final, on n'a aucun, enfin, aucun moyen pour lui dire, enfin dire à nos outils, quelle est la bonne couche qui, qui doit attraper notre exception Est-ce que ça doit être le service 2, le service 1 ou le contrôleur Et si, par exemple, par convention dans notre équipe, on disait, bah, on va gérer cette exception dans nos, dans nos contrôleurs, comme ça, c'est toujours pareil, et que bah, potentiellement, un collègue ou même vous, plus tard, vous avez oublié, oublié cette logique, et vous faites un catch maintenant dans, dans votre service 2, bah, du coup, votre exception, maintenant, elle est toujours à, à catcher dans votre service 2, pour faire une logique alternative. Mais au final, il n'y a rien qui va vous dire maintenant que euh, votre catch qui est fait dans votre contrôleur, en fait, c'est du code mort. Et donc, il ne sera jamais exécuté parce que votre exception, elle ne remontera jamais. Et donc là, c'est juste un cas simple avec une call stack. Mais Il faudrait imaginer qu'il faudrait vérifier ça pour toutes les call stacks qui, uh, qui nous amènent à notre fonction uh, get user. Et il faut prendre en compte aussi l'évolution de notre uh, logiciel où s'il y a un, utile, un, enfin, un développeur qui rajoute une, une nouvelle exception dans, dans une de nos fonctions, il faudrait revérifier à nouveau toutes les... Uh, toutes les call-stacks pour vérifier que c'est toujours géré au bon endroit. Et donc, euh, si on veut faire ça à la main, bah, en fait on va y passer énormément de temps, et on a autre chose à faire. Et du coup, il, est, il existe euh, quelques alternatives euh, qui sont déjà appliquées en, en PHP ou qui nous viennent euh, d'ailleurs, qui nous permettent de, de résoudre en partie euh, ce problème. donc La première euh, est déjà utilisée euh, en PHP dans, dans certains projets. C'est sur notre fonction Get user bah, Plutôt que lever euh, une exception pour dire qu'il n'y a pas de données, en fait, on peut retourner soit nul, soit notre user, puisque nul, c'est l'absence de données, donc ça, ça matche bien le, le besoin. Mais le problème, c'est que ça, ça marche pour les fonctions de, de lecture, mais pour nos fonctions d'écriture, au final, si on utilise la même stratégie, en fait, on n'a plus le détail de quest -ce, qu ce qui a planté au final dans notre fonction. Parce que si on a deux cas d'erreur, donc deux cas de, deux exceptions et qu'on utilise nul dans, dans les deux cas, bah, au final, euh, on n'a aucun moyen de savoir, en tant qu'appelant, qu'est-ce qui s'est mal passé dans, dans notre fonction. Et notre alternative, qui elle nous vient du langage Go, consiste à ce que euh, chaque appel de fonction, en fait, nous retourne potentiellement soit une erreur, soit la, la valeur que, que l'on souhaite. Et donc, si on essayait d'appliquer ça à, à PHP, en fait, il faudrait que chaque fonction nous retourne un tableau où, en première en première clé, on a soit l'erreur soit en deuxième clé, euh, la, la, la valeur que l'on souhaite avoir. Et le problème de cette approche, enfin l'avantage, c'est que euh, ça marche à la fois pour les fonctions de lecture et d'écriture, parce que du coup c'est toujours le même mécanisme qui est opéré. Mais c'est un peu pénible, parce qu'au final, pour chaque appel de fonction, on est obligé de faire un if derrière, pour savoir s'il n'y a pas eu une erreur qui a, qui a été appelée, et du coup notre code devient très très vite vers bleu. Du coup, le, le point commun au final de, de ces deux approches, c'est que on essaye de, de ramener en fait les, nos cas d'erreur dans le système de typage, puisque dans la, le type de retour de, de nos fonctions, euh, on réinscrit au final quelles sont les erreurs qui, euh, qui peut y avoir. Donc, soit nul, soit dans le tableau, dire en première valeur, bah, c'est tel type euh, tel type d'erreur. Et donc, euh, si on essaye de, de synthétiser en fait tout ce qu'on cherche à avoir, c'est qu'on veut avoir au final la, notre gestion des erreurs dans le système de typage, donc en type de retour de, de nos fonctions. Euh, un système qui, euh, qui est uniforme dans, dans notre langage, que ce soit pour nos fonctions de lecture et d'écriture, soit le même système, et qui nous permette euh, d'écrire notre cas nominal au final comme dans notre bloc try, euh, et de gérer nos, nos cas d'erreur qu'au qu dernier moment, quand on n'a vraiment plus le choix. Quoi. Et donc, il y a, a une autre, un, un autre alternative qui, elle, nous vient de, de la programmation fonctionnelle, et qui s'appelle les monades. Et donc, euh, les monades, euh, bah, en fait, euh, comme je le disais, c'est un pattern. Donc, concrètement, en fait, ce n'est pas une classe, mais c'est tout un ensemble de classes qui, qui, euh, qui résolvent, en fait, des, des problèmes qui sont très différents. Donc, là, c'est une liste non exhaustive de, de ce qui peut exister. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter deux qui vont nous aider à, à résoudre nos problèmes avec, euh, avec les erreurs. Donc ces deux monades, c'est les monades « maybe » et « ever ». La première monade, « maybe euh, », va nous permettre en fait, de, de définir une absence de données. Et la deuxième, euh, donc, donc euh, l'absence de données pour nos fonctions de lecture. Et la deuxième, « ever », qui va nous permettre de définir soit un cas d'erreur, soit un, un cas valide avec une donnée, et donc qui sera plutôt utilisé pour, euh, pour nos fonctions euh, d'écriture. Et donc, euh, si on reprend de la, de la définition de, de notre fonction get user, là où avant, on retournait directement user et en annotation, on avait euh, l'annotation euh, qui dit euh, froze avec user not found. Bah maintenant, la signature elle change très légèrement. Bah on, retourne directement, enfin, on retourne toujours euh, la classe Maybe et en annotation, on dit return de Maybe de user. Et en fait, le chevron user, c'est euh, une syntaxe qu'on appelle les génériques ou les templates, qui sont comprises en fait, par nos outils d'analyse statique et qui vont euh, leur faire comprendre qu'en fait, dans notre objet, maybe, il y aura potentiellement un utilisateur. Donc, si on regarde l'implémentation de, de, de cette fonction GetUser, là où avant, on avait un code tout à fait banal où on appelle PDO, on récupère notre donnée, on vérifie si, euh, si c'est nul, si c'est nul, on lève notre exception et dans le cas échéant, on retourne notre utilisateur. Ah, du coup, si on veut utiliser maintenant la, la monade « maybe », ce qui change, ben, au final, il n'y a pas grand-chose. Donc, la signature qui change à nouveau. Et là où on levait euh, notre exception euh, précédemment, maintenant, on fait un « return » de « maybe nothing » euh, qui va nous créer un objet « maybe » qui ne contient rien à l'intérieur. Et, et tout à la fin, là, au lieu de retourner directement « user », on va retourner « maybe » de « just the user » qui va contenir donc un utilisateur dans notre objet « maybe ». Jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. Mais on va voir du coup comment utiliser euh, cette fonction. Donc avec un l'exemple le plus simple qu'on qu on peut avoir, bon, imaginons qu'on a un contrôleur euh, user où on cherche à, à retourner une, une réponse HTTP qui contiendra euh, notre utilisateur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on appelle notre fonction getUser comme on le faisait euh, jusqu'à présent. Il n'y a rien qui change à ce, ce niveau-là. Et derrière, l'objet euh, maybe qui nous est retourné. On va vouloir extraire la, potentiellement la donnée, la donnée potentielle qui est contenue euh, dedans. Et du coup, euh, on va faire ça avec la, la méthode match. Et en fait, cette méthode match, va nous imposer de gérer enfin, à ce moment-là en fait, les deux cas possibles qu'on euh, qui, qu peut rencontrer. Donc le fait qu'il y ait potentiellement un user et potentiellement le fait qu'il n'y ait rien. Et donc cette méthode match, elle attend deux les en entrée. La première euh, sera appelée euh, dans le cas où notre objet maybe contient bien euh, un utilisateur. Donc là, en l'occurrence, cette callable transforme l'utilisateur en une réponse HTTP. Et la deuxième callable, qui euh, n'attend rien en, en entrée, nous retournera une, euh, une réponse 404 pour dire qu'il n'y a rien dans, dans notre... enfin euh, qu'il n'y a, qu a pas d'utilisateur associé à, à notre ID. Donc Ce qui nous permet que euh, les deux réponses euh, seront retournées par match et du coup, dans, dans ce cas-là, on est sûr de gérer euh, bah, correctement en fait le fait qu'il euh, y ait potentiellement une donnée ou pas. Donc là, cette, cette fonction, la première collable qui est passée à match, on fait deux opérations au final en même temps, donc à savoir de créer le, la réponse et le fait de transformer notre objet utilisateur en tableau. Et si on voulait un peu découpler cette logique-là, ben en fait, la, la monade Maybe en fait, nous, nous expose une méthode qui s'appelle map. Et cette méthode map, elle attend une collable en entrée, qui elle-même attend en fait, un, un utilisateur et qui fera notre, euh, notre euh, transformation d'utilisateur en tableau. Et derrière, notre fonction match, bah, là où elle avant elle utilisait un, un user, euh, bah, maintenant c'est un tableau de données. Donc conceptuellement, en fait, cette méthode map, euh, c'est le même principe que la fonction array map que vous utilisez probablement déjà en fait, dans, dans votre projet, qui attend un tableau et, euh, et une callable. Et si on pousse la, la comparaison euh, un peu plus loin, au final, euh, la monnaie maybe, c'est un peu comme un tableau qui peut avoir soit zéro valeur, soit une valeur. Et donc, euh, et donc là, en l'occurrence, bah, map, euh, si notre objet maybe ne contient rien, bah, en fait, la collable qui est passée à map ne bah, sera pas appelée. Et euh, si on prend un, un cas encore un tout petit peu plus compliqué, plutôt que d'essayer d'accéder de, à, à notre objet user, on va essayer d'accéder à son frère. Bon, au final, il n'y a qu'une qu ligne à rajouter, c'est de rajouter un nouveau map dans notre chaîne d'appel qui, qui va accéder sur notre objet user euh, à, la, à la méthode getBrowser qui nous retournera un, un nouvel objet utilisateur et du coup la suite de notre chaîne d'appel en fait s'opère euh, comme avant. Et si on pousse encore un tout petit peu plus loin, euh, où euh, on reprend cet exemple d'essayer de, d'accéder au frère, mais au lieu d'avoir directement accès euh, à l'objet euh, frère sur notre utilisateur, on n'a que, euh, que son ID, en fait, euh, on ne va plus appeler map euh, dans l'appel d'après, on va appeler euh, une méthode qui est légèrement différente, qui s'appelle flatMap. Donc, euh, conceptuellement, c'est pareil. On attend la, la donnée qui a été transformée avant en argument. Et là, euh, on rappelle notre fonction getUser, qui elle-même va nous retourner un, un nouvel objet, euh, maybe, qui sera retourné euh, par notre flatMap. Et donc, si dès le départ, en fait, on n'a rien dans notre Maybe, bah, FlatMap va nous retourner un nouveau Maybe qui ne contient rien, et une fois de plus, ça permet de, de chaîner nos appels. Donc, si on s'attarde sur cet exemple précis, au final, on retrouve un peu le comportement qu'on avait avec, avec notre try-catch, puisque dans cet exemple, en fait, il y a deux endroits où potentiellement, on n'a pas de données. Ça peut être dès la, la ligne 2 où on fait notre premier appel à Gate user notre utilisateur n'existe pas, et dans le FlatPunk, où on ré réappelle « getUser bah, », potentiellement, là, le, le frère n'existe pas. Et on gère en fait ces deux cas d'erreur que à la fin, comme dans un, dans un catch, où on catchait bah, « user not found », on ne savait pas quel utilisateur, au final, n'était pas présent. Et donc, ça, c'était pour la, la monnaie baby ». Et donc, maintenant, on va passer à la, la deuxième monnaie ever », qui est, au final, très similaire. Donc si on regarde la signature à nouveau de notre fonction createUser, euh, bah avant on retournait notre utilisateur, on avait l'annotation throws qui dit euh, invalidEmail, bah maintenant on retourne la, la monade Either et le, le type en annotation est légèrement différent, là où avant on n'avait que user, bah maintenant on a aussi invalidEmail, euh, virgule user, invalidEmail ça va définir le cas d'erreur, et user ça va être le, le cas où on a bien euh, notre donnée. Et donc si on, on regarde l'implémentation à nouveau de, de cette fonction, une fois de plus, rien de très compliqué. Avant, on faisait Easymail ou n'importe quelle autre fonction qui, va, qui valide notre email. Si c'est pas valide, on lève notre exception. Après, on insère dans, avec PDO dans notre base de données et on retourne notre utilisateur. Et donc si on veut changer cette implémentation pour utiliser notre modal, bah, une fois de plus, il n'y a pas grand-chose qui change. Là où on faisait le throw, bah, maintenant on fait un return either left. De, de notre erreur, donc ce qui va nous créer un objet ever qui contiendra cette donnée d'erreur. Et à la fin, au lieu de retourner notUser, on fait un Right de notre User. Donc left, c'est généralement les cas d'erreur. Et donc, si on regarde une utilisation de, de cette fonction, au final, on retrouve la, la même logique qu'avec maybe. On appelle notre fonction createUser comme avant. Et derrière, on a accès aux mêmes méthodes map et flatMap donc là, je n'ai pas re, redonné l'exemple de, de flatMap, mais conceptuellement, c'est la même chose. Donc, il va nous permettre euh, de faire nos, euh, nos, le chaînement de nos appels en fait, pour notre cas nominal avec un, un entrée à un user. Et donc après, ça peut être transformé en n'importe quoi. Donc là, on transforme notre utilisateur en arrêt. Et derrière, on retrouve à nouveau notre, notre méthode match, qui est très similaire à un détail près. C'est que la deuxième callable, là où avant, on n'attendait rien parce qu'il n'y ben, avait rien dans notre modad, ben maintenant, ça va être le cas d'erreur qui est à gauche, et donc notre cas euh, invalid email. Et donc la première callable, c'est le cas de droite, donc euh, notre tableau de données qui a été transformé euh, juste au-dessus. Et donc, euh, si maintenant on décidait en fait que euh, dans notre, euh, qu'on veuille changer l'implémentation un peu de, de notre méthode createUser pour dire, en fait maintenant je ne veux plus de doublons dans, dans ma base de données, je veux vérifier que ben, l'email, ben, je ne l'ai pas déjà stocké dans, dans ma base de données. Et on va dire, ben maintenant, je veux retourner aussi le cas d'erreur email already used pour pas que je crée deux fois le, le, le même user. Donc, on va changer la, la signature de, de notre méthode. Donc, au niveau de la notation, maintenant, le type de gauche, ça peut être soit invalid email, soit email already used, donc avec la notation pipe qui a été introduite en, en PHP 8. Et si on fait que ça et qu'on relance notre outil d'analyse statique, ben en fait, il va directement nous trouver une erreur à la deuxième callable qui nous est passée à match. Parce que jusqu'à présent, on disait qu'on savait gérer le cas « invalid email » dans cette collable, sauf que maintenant, bah, potentiellement, ça peut être aussi « email already used » qui va nous y être passé. Et donc, du coup, bah, notre outil, il remplit son job, il nous prévient que bah, on n'a pas géré tout correctement et que si on lance ça, bah, ça va péter en production. Et donc, si on, si on, souhaite, euh, si on souhaite résoudre ce problème bah c'est pas très compliqué au final euh, notre deuxième collable ben bah, le type euh, qui peut lui être passé c'est invalid email ou email already used c'est ce qui est similaire à, à la signature qui est, qui est spécifiée sur sur create user et en fait euh, si, si j'essaie de, de résumer très rapidement une monade une monade au final c'est juste un container qui contient une méthode map et une méthode flat map qui nous permet en fait d'enchaîner de, euh, nos appels et après, une méthode match qui permet de varier pour extraire, pour extraire notre donnée. Et conceptuellement, en fait, si, si ce nom monade vous dit vaguement quelque chose et que vous avez une intuition que, que vous avez déjà vu du map et flat map dans les projets, si vous avez fait du, du JavaScript, vous l'avez très probablement utilisé ce pattern. Parce que les promises, c'est des monades. La seule différence près, c'est que la méthode zen, elle combine à la fois la méthode map et flat map. Donc si ça peut vous aider à faire sens un peu de, de tout ça. Et euh, le dernier euh, gros point que je voulais aborder, c'est... Euh, quand, quand on assiste à une conférence euh, comme aujourd'hui, et qu'on découvre un, un nouveau pattern ou à, un nouvel outil, on va vouloir euh, tendance à, à l'utiliser euh, la semaine d'après ou dans les mois qui suivent, euh, dans notre projet au, au travail, pour voir bah, si euh, ça peut vraiment nous aider à régler euh, nos problèmes. Et puis si on est un peu trop enthousiaste, on va vouloir tout modifier dans notre application euh, pour euh, bah, parce que c'est trop bien, donc il faut l'utiliser partout. Et ceux qui sont euh, essayés, en général, c'est la recette euh, assurée pour le désastre. Et donc, euh, en général, on revient en arrière et on veut plus jamais en entendre parler. Et donc, euh, ça serait dommage. Et donc, euh, l'avantage de, euh, des monades, au final, c'est que ça vous retourne directement, en fait, la, enfin, ça vous rend directement la main sur le fait de qu'est-ce que vous voulez faire euh, de euh, vos cas d'erreur. Est-ce que vous voulez les gérer directement ou est-ce que vous voulez les gérer plus tard du coup, mon conseil, c'est, euh, si vous voulez utiliser ça, c'est d'aller euh, modifier une méthode d'une des couches les plus basses de votre application, donc là, en l'occurrence, un repository, si, euh, si vous utilisez ce pattern avec votre RM, et d'aller modifier la, la fonction get euh, pour retourner euh, la monade maybe, qui est la plus simple de celle que je vous ai euh, présentée, et d'aller modifier derrière tous les appels de, de cette méthode et de relever directement, en fait, d'appeler match et de relever euh, directement euh, l'exception que vous utilisez déjà, ce qui va vous permettre d'intégrer en fait ce concept dans votre projet sans que vous ayez à tout réarchitecturer, parce que ça sera trop compliqué, ça prendra trop de temps. Et du coup, derrière, d'aller modifier un de ces appels-là pour refactorer autour de, de cet appel, à commencer à faire vos transitions de données avec des maps et des flat maps, essayer de combiner tout ça. Et ce qui va vous permettre, de, sur un périmètre très restreint, au final, de, de tester si vous arrivez à faire sens de, de ce concept ou pas et si ça vous plaît, et si en terme, en tant qu'équipe, vous décidez de, de poursuivre ça ou pas. Et du coup, euh, si jamais ça ne vous plaît pas, ben en plus, ça vous permet de revenir en arrière euh, très rapidement, parce que c'est l'affaire de, de quelques reverts euh, sur Git. Le et euh, un point que je vais aborder, c'est que euh, au final, euh, avec ce nouveau pattern, la question c'est, est-ce qu'on a besoin de supprimer toutes les exceptions euh, de nos projets euh, La réponse est non. En fait, vous allez vouloir utiliser ce, ce pattern pour toutes les exceptions que vous faites, où vous faites déjà un catch. Il y a plein d'exceptions, au final, dans, dans votre application que vous ne catchez pas ou que vous avez potentiellement même pas connaissance si vous utilisez euh, certains vendeurs. Genre, typiquement, euh, vous avez votre base de données qui tombe, euh, votre ORM ou votre couche d'accès à, à la base de données euh, bah, va vous lever euh, une exception, un MySQL has gone away. Et en fait, ce type d'exception, euh, vous les catchez pas parce que, en fait, on peut rien en faire de ces exceptions. On va laisser le framework à catcher ça pour pas qu'on ait une, une erreur horrible euh, du point de vue de l'utilisateur. Et donc, euh, ces exceptions, on va pas vouloir les intégrer avec les monades, parce que ce qui, ce qui, ce qui se passerait, c'est qu'il faudrait utiliser une monade pour faire traverser cette exception à travers toute votre couche applicative. Et le seul résultat de ça, c'est de polluer votre code, qui et du coup, ça ne servira à rien, ça va être illisible, et vous voudrez pas les utiliser au final. Et euh, donc du coup, on se retrouve au final avec deux systèmes de gestion d'erreurs. Donc toujours les exceptions pour les cas où on ne sait pas quoi faire, on ne peut plus rien faire, notre application, on ne peut pas la rattraper. Donc c'était un peu le, le, le besoin initial des exceptions, c'est on ne sait plus quoi faire, du coup on lève notre exception. Et le cas où euh, on a des, des, des cas d'erreur dans notre application qu'on sait qu'on va vouloir gérer et du coup, avec ce pattern, ça vous permettra de vérifier que vous les utilisez correctement dans, dans, au travers de toute votre application, grâce aux outils d'analyse statique. Et dernier point avant de conclure. Là, aujourd'hui, je vous ai présenté très succinctement les deux monades, mais je ne vous ai pas présenté comment construire ces classes, ni toutes les lois qui régissent les, le comportement des méthodes map et flatmap. Donc, en l'occurrence, vous ne pourriez pas les utiliser dans, dans votre application. Et PHP ne fournit pas ces classes par défaut. Et donc, je vous suggère d'utiliser ce, ce package que, que je maintiens, qui contient euh, ces, ces deux monades et quelques-unes autres de, que je vous ai présenté enfin, qui étaient dans la liste précédemment. Et euh, tous les exemples que je vous ai montrés euh, aujourd'hui dans, dans les slides euh, vont fonctionner avec les classes qui sont fournies euh, par ce package. Et donc, c'est fini pour moi. Et donc, vous pouvez me retrouver sur, sur Twitter, au euh, pseudo-Batou. Les, euh, les slides de cette conférence, vous pouvez les retrouver sur, sur GitHub. Dans tous les cas, je remettrai exactement le lien euh, sur mon Twitter. Et le QR code vous emmènera sur euh, JoinIn, qui vous permettra de noter euh, cette conférence et de laisser des commentaires euh, qui seront appréciés. Merci. On a encore un peu de temps pour des questions si vous voulez et il y a un éléphant à la clé également comme la session précédente. Oui. Bonjour, petite Bonjour. question. Euh, là, dans l'exemple que vous avez cité avec l'utilisateur, c'est plutôt pour un appel, on va dire AJAX, si on récupère un code HTTP avec le, le contenu. Dans le cas où on injecte ça dans un tweet, comment ça se passe Est-ce que le tweet peut gérer les, les, les monades ou pas du tout pas compris la est -ce question. Est-ce que, est-ce que lorsqu'on injecte dans, dans, un template Twig, l'utilisateur ah, qui est récupéré via une monade, est-ce qu'on peut le faire facilement dans un Twig ou est-ce que ça devient vite compliqué? Euh, alors, non, ça va être compliqué avec Twig parce que euh, on peut pas euh, définir de, de fonction anonyme en fait, dans, dans Twig. Et en fait, l'intérêt des monades, c'est de pouvoir faire nos, nos enchaînements d'appels avec Map et Flatmap qui attendent des collables. Donc, en fait, Twig va, va pas être adapté. Après, ce qui est possible, euh, c'est que vu que le type qui est attendu, c'est une collable, en PHP, on peut faire un objet qui a une méthode invoke qui transforme cet objet en tant que callable. Et donc, si on fait un appel à map en passant un objet qui a cette méthode invoke, en fait, le fait en tant que callable. Et du coup, c'est une alternative qui permet d'utiliser ça, effectivement. Oui, bonjour. En fait, oui. tu as montré un petit moment une slide où il y avait donc le contrôleur, service 1, service 2 et oui. après la méthode getUser. Oui. Et tu parlais de l'avantage des exceptions de pouvoir traverser les couches. Oui. Là, dans les exemples du coup, que tu nous as montrés, les, les appels à map, à fastmap étaient faits dans le contrôleur. Oui. Euh, comment tu gères la remontée des couches, par exemple, si le service 1 a besoin de chaîner après des, des comportements et le service 2 aussi euh, étant donné que ça, le process ne s'arrête pas euh, tout de suite, oui. du coup, ça oblige à embarquer un peu tout dans les, dans les closures. Oui. Et euh, du coup, comment est-ce que tu gères cette, cette remontée d'informations à travers les couches, sans les exceptions oui. bah, Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, vu que notre fonction, alors, getUser euh, re nous retourne un maybe, en fait, si on faisait remonter notre objet user à travers toute la couche, ce qui se passerait, c'est qu'en fait, tous les appels euh, de cette call stack, en fait, nous retourneraient une maybe. Et en fait, à chaque couche, on ferait, un, on ferait un appel à map ou flat map pour décrire notre cas nominal et retourner euh, directement euh, la, la maybe qui est, euh, qui est générée en fait, par ces euh, enchaînements d'appels. Ce qui permet, en fait, de faire traverser euh, notre objet maybe à travers toute la, toute la call stack et de gérer qu'en dernier cas, euh, dans notre contrôleur, le fait que potentiellement, il n'y a, y a pas de données. Après, il y a et du coup, ça, c'est dans le cas où on veut gérer dans, dans le contrôleur. Après, euh, rien ne vous empêche, dans un des services, en final, de gérer, euh, euh, comment dire, euh, comment dire ça Le fait que vous ayez géré le, le cas d'erreur, en fait, dans une couche qui est plus basse, dans service 1 ou service 2, et qu'elle aussi, en fait, retourne une monade. Euh, après, il n'y a pas, je n'ai pas montré, mais il y a, a d'autres méthodes helper sur ces, sur ces classes-là, qui, qui sont des surcouches à, à match. Euh, genre qui permet de... Euh, genre si... Comment dire Si on a un utilisateur mais qu'on veut gérer le cas alternatif où il n'y a pas mais qu'on veut quand même retourner une monade, en fait il y a, y a des méthodes qui nous permettent de, de gérer les cas alternatifs tout le temps en retournant toujours des, des monades. Euh, merci pour, pour cette présentation. Je découvre un peu le système, donc ma question est peut-être un peu naïve. Hein, mais j'ai le sentiment dans les exemples que tu nous as donnés qu'il y avait beaucoup de sous-appels qui se qui, qui succédaient. Et même avec un usage sélectif, j'imagine que dans certains projets, on peut se retrouver à avoir vraiment un usage assez massif de ce genre d'appels. Ouais. Est-ce que toi, tu as du recul sur l'impact perf que ça peut avoir euh, Alors, j'ai un retour, mais pas directement sur, sur, ces, sur le, le pattern monade en, en lui-même. Mais cette approche de, de passer des collables et tout ça, je l'ai utilisée sur sur pas mal de, de projets maintenant. Et là où seul où j'ai fait des des, des des tests de, de performance, c'était sur un client AMQP, donc RabbitMQ, tout ça. Et c'était de l'ordre de 20 de différence. Mais on est sur de l'ordre de quelques millisecondes, voire microsecondes de, de, de différence. Globalement, en fait, si Déjà, si vous ne euh, testez pas en fait, le, les temps de réponse sur vos applications, euh, vous n'allez pas trop vouloir vous soucier de, de ça. Si ça vous permet de, de résoudre un problème, quitte à ce qu'il y ait une légère dégradation de performance, autant l'utiliser. Après, si vous êtes sur le à la milliseconde près, euh, effectivement, il faudra, faudra tester. Et ce bah, sera forcément plus... Euh, comment dire euh, Enfin, au final, j'en sais rien. Ce sera certainement euh, moins performant parce qu'il y a plein de collables à... Euh, à générer tout ça mais ce qu'on voit pas aussi euh, avec les exceptions c'est que ça a un coût aussi en termes de performance parce qu'une exception ça ça duplique en fait tout toute la call stack, il ya tout qui est contenu ça il ya toute la version call stack en string qui est contenu dedans et tout ça donc ça aussi ça c'est un impact mais euh, faut, faut mesurer Merci. encore des questions oui Merci pour la présentation. Euh, tu, tu montrais une union sur, sur un retour de, oui. de deux erreurs. Comment tu gères le cas où tu as envie de proposer un message qui est différent, enfin, ou en tout cas un comportement qui est différent en fonction de, du type d'erreur euh, bon, En fait, c'est comme un catch euh, qui fait une union. Dans le bloc catch, en fait, vous allez vérifier euh, si euh, la, la variable « Error » c'est de type soit invalid email, soit, soit de l'autre, et adapté euh, en fonction. Après, là, dans, dans les exemples, je ne prends que des, euh, des notations courtes des, des fonctions anonymes, donc euh, c'est enfin, un peu plus verbeux de, de gérer tous ces cas. Dans une fonction euh, anonyme, euh, version longue, on peut écrire des ifs et tout ça, euh, tel qu'on en ferait euh, dans un bloc catch. Il n'y a, a pas de différence. Merci Baptiste. Euh, donc Ta, ta conf, c'est un trou dans la raquette des exceptions, tu, tu proposes une solution. Euh, si j'ai bien compris le trou dans la raquette, c'est d'être sûr que toutes les exceptions sont bien cachées comme il faut. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, peut être répondu d'une autre manière en faisant des tests automatisés par exemple et en vérifiant que tes exceptions sont bien cachées avec ton cas d'usage Oui, c'est ce que je mentionnais dans, dans le pitch de, de la conférence sur le site de la FUP. Au final, l'alternative, la, enfin, il y, y a deux alternatives au final. Il y a soit le fait d'écrire de, des tests pour vérifier, des tests fonctionnels pour vérifier que notre, notre appel à notre endpoint, bah, il ne retourne pas une 500 parce qu'on n'a pas catché le truc. Mais le truc, enfin, le, le problème, c'est que euh, on va écrire des tests unitaires que pour les cas où on pense. Et justement, le problème, c'est qu'il y a plein de cas où on ne va pas penser. Et donc, c'est là où l'automatisation a, a un sens. Après, si on veut rester dans le système purement des exceptions, il y a l'alternative Java qui, qui dit que chaque, sur chaque méthode, il faut dire explicitement quelle est l'exception qui, qui peut être levée. Et du coup, bah, chaque appel de fonction, bah, s'il appelle une sous-fonction qui lève une exception, il bah, faut redéclarer à chaque fois, pour chaque couche, en fait, toutes les exceptions qui, qui vont être levées. Donc, et après, ça pose des problèmes aussi dans, quand on fait des interfaces et tout ça, parce que bah, du coup, on est restreint sur les exceptions qu'on peut lever et tout ça. Donc, euh, ce n'est pas forcément idéal non plus. Quoi. Et PHP ne nous permet pas de faire cette alternative-là, actuellement en tout cas. Dernière très rapide. Et après, euh, Baptiste choisit un, un qui gagne l'éléphant. Ça va être dur, ça. Euh, bonjour, merci. Est-ce que tu oui. sais s'il y a une RFC justement sur PHP pour euh, mettre des add comme on pourrait avoir en Java, euh, ce euh, dont tu viens de parler Pas que je sache. Honnêtement, je n'ai pas cherché. <rire> petite précision, sur Twig, en fait, c'est possible d'avoir des closures dans Twig. Ah ok, je ne savais pas. Dans, maintenant, quand genre, tu fais Pipe Filter, oui, et là, tu peux mettre une, une closure. Du coup, bah, on pourrait faire la même chose avec les pipe Match, enfin, okay. Point Match. Voilà. Okay. Alors Baptiste, qu est -ce que, euh, qui est-ce que tu choisis euh, C'était quoi déjà, les deux premières questions <rires> <rires> de C'était euh, ce monsieur pour la première question. C'était le Twig. C'était sur le Twig. Euh, bah, allez, on va pour Twig. <rires> Merci.